C'est un grand nom. tu le nom. prends tu le le nom. Prends-je Prends-je le nom. de je prends Il est nom. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les papas ah, Que tu passes sans me toucher Il est hors de question que ça finisse comme ça Car je n'ai jamais vu un homme de chanson Sans te trouver Je n'ai jamais Ah oui, oui. oui. oui. oui. On va passer à la cuisine oui, oui. oui, oui. du bébé. Oui. Que on a la oui. la C'est va la clinique. Au moins C'est comme ça. Parce que l'oxygène, une heure, ça fait 50 0 fois. les enfants deux jours, d'autres font une semaine. Donc c'est un peu compliqué. C'est ce dit Ça, Sa maman a fait ses CPN ici, mais malheureusement, elle n'a pas vu comme ici, second du coup, à l'accouchement. Et là vous faites par vos propres moyens. Et oui, bon nos propres moyens, tous les dons qui viennent de l'extérieur. Les dames qui travaillent avec nous, c'est un peu difficile de payer. Ça revient plus. Surtout le lait des enfants qui est très cher, très goûteux. Ceux-là, par exemple, 7 ans par jour. Ceux-là, bon, comme ils sont déjà rentrés dans l'alimentation la, dans familiale, mais bon. eux aussi là, c'est aussi ça a aussi cher. C'est ce qu'elle a dit, l'alimentation, les soins, la santé, puis et tout. Et on demande une contribution de 15 000 aux par an, mais ça aussi, ça rend difficilement. le Les parents qui ont fait ce chef. Moi, je vais profiter de ma page pour lancer cet appel. SOS, je suis à Soubré. Je suis venu à la mission 4 Saint-Martin de Soubré. Je viens profiter pour visiter l'orphelinat. Qui voilà. Et donc euh, vous voyez tous ces enfants sont des orphelins de mères. Moi-même je suis orphelin. Donc, dès que j'ai été je suis venu ici. qui les sœurs qui s'occupent de ces enfants, le font par leur propre moyen ou bien par des dons. Même si faut souvent rare. vous pouvez apporter votre don. Vous pouvez aider en regardant au bas de cette vidéo, le contact que vous lisez en ce moment pour les soutenir. Nous-mêmes qui sommes venus ici pour les visiter, déjà au nom de notre équipe, nous faisons le don de 250 000 francs CFA hein, pour pouvoir apporter notre soutien euh, à ces enfants qui peuvent être des cadres de demain et qui seront des cadres de demain. Et donc, euh, je le dis, moi-même, suis Ferret, je veux que ça je sais de quoi il Faites parler votre cœur en appelant au numéro de service au bas de cette vidéo. On compte sur vous. C'est ce que vous allez donner. Ça ne va pas gâter vos projets. Merci beaucoup. Merci. Tu Je veux pas que tu baoulies, Ça les sans te papas Et, papa et papa.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 Notre Dieu, nous voulons te dire merci et nous voulons te prier pour ton serviteur. À qui tu as donné ce message Le message de paix, le message de réconciliation, le message d'union, de cohésion sociale. Seigneur, il n'est pas venu nous dire autre chose que d'être ensemble, de permettre que ceux qui étaient divisés hier se mettent autour de la même table. Et parlons le même langage pour la même vision à Côte d'Ivoire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette vision que tu donnes à ton serviteur. Je n'ai jamais vu dans te chercher sans te trouver. Rejoignez-nous au projet.